Euh, donc, euh, nous poursuivons cette réflexion que nous avons engagée depuis euh, hier matin pour cette dernière demi-journée. Euh, une réflexion qui est très riche et qui va euh, continuer, je n'en doute pas, sur cette voie. Et euh, je vous propose tout de suite, sans attendre, parce que vous savez que nous avons un gros programme cet après-midi, euh, d'accueillir euh, Thomas Decheverry. Thomas est donc euh, doctorant et atter à terre à l'université Bordeaux-Montaigne. Euh, et il fait sa thèse sur euh, différence, sur le thème, donc je, je donne le titre de sa thèse Différence et expression, Deleuze et les philosophies de l'âge classique. Il est sous la direction euh, de Kim, Kim donc en euh, Vancouver Et il a co-dirigé avec Arnaud Lalanne un numéro. Euh, de la revue Lumière sur l'histoire des réceptions croisées de Spinoza et Leibniz. Et aujourd'hui, nous l'accueillons pour euh, écouter donc sa communication qui porte le titre suivant « Qu'est-ce que la littérature mineure, politique de l'écriture selon Deleuze et Guattari ?» Merci beaucoup Thomas. Merci beaucoup. Euh, merci aux organisatrices pour leur invitation. J'ai l'impression qu'il y a un problème avec la Non, c'est juste ça marche. Ça marche, eh c'est juste son, une question de connectique, mais c'est bon, c'est stabilisé. Très bien, et euh, ma communication recoupera des thèmes qui ont été évoqués par Alexandre, euh, par Alexandre pardon, euh, Martin, euh, non, Martin dans, son, dans sa présentation précédente sur Deleuze. Je m'excuse donc de vous asséner de nouveaux thèmes de Deleuze durant 35 minutes, et merci d'avance pour, pour votre patience. Euh, dans le quatrième plateau de 1000 plateaux, intitulé « Postulat de la linguistique », Deleuze et Guattari rejettent les conceptions traditionnelles de la langue comme système de signes, comme instrument de communication ou comme véhicule d'information, pour la redéfinir comme transmission de mots d'ordre. Pour Deleuze et Guattari, il est impossible de séparer la langue des circonstances, des événements et des accidents qui l'affectent et la modifient sur le plan politique et social pour en abstraire un système ou une structure et pour la construire théoriquement, comme objet de science susceptible de donner lieu à des analyses phonétiques, syntaxiques ou sémantiques autonomes. Le langage n'est pas d'abord communicatif ou informatif, mais performatif. Or, le performatif, selon Deleuze et Guattari, possède un rapport essentiel avec l'impératif, c'est-à-dire avec la transmission des ordres sociaux. C'est pourquoi Deleuze et Guattari opposent William Laboff, Oswald Ducrot, Gobard et Yemslev d'un côté à Saussure, Jacobson, Benveniste et Chomsky de l'autre pour parvenir à une définition de la langue qui inclut le pouvoir politique comme un trait intrinsèque et nécessaire au lieu de l'exclure comme une contingence extrinsèque qui l'affecte et la modifie occasionnellement de façon dérivée. En effet, alors que la linguistique saussurienne, structurale ou chomskienne prétend pouvoir définir la langue indépendamment du pouvoir social et fonder en droit l'autonomie scientifique de la linguistique, la sociolinguistique de William Laboff considère à l'inverse que la langue ne peut pas être abstraite des usages divers et des variations sociales au sein desquelles seulement elle existe et fonctionne. Ainsi, il n'y a pas un anglais abstrait, mais il y a un anglais dominant qui s'est imposé comme norme comme modèle et comme étalon majoritaire, jusqu'à prétendre se confondre avec l'anglais en général. Et il y a en outre des variations et des usages mineurs de l'anglais, comme le Black English, qu'étudie William Labov dans sociolinguistique, usage mineur qui s'écarte de la norme majoritaire et creuse une hétérogénéité à l'intérieur de la langue. Désolé pour tous ces pardon. Voilà, on n'y touche pas, pas euh, ça, ouais, ça c'est bon. bon. Sous l'apparence donc d'une réalité linguistique simple. Il y a une réalité sociale linguistique complexe, multiple, mobile, instable, en variation continue. Deleuze et Guattari citent les analyses de Michel de Certeau, Dominique Julia et Jacques Revel dans Une politique de la langue et rappelle que c'est au prix d'une violence d'État dirigée d'abord contre les dialectes ruraux, puis contre les idiomes féodaux et les langues émigrées, qu'un certain usage social du français a pu s'imposer comme étalon majoritaire suite à un processus d'homogénéisation, de centralisation et d'unification. Il n'y a pas un français abstrait, traité comme système homogène, comme structure séparée ou comme compétence générale, mais il y a, en premier lieu, une multiplicité et une variation continue d'usages sociaux mineurs du français et de langues mineures qui se pratiquent sur le territoire national. Puis, en second lieu, des processus d'unification, de centralisation et d'homogénéisation qui aboutissent à l'imposition d'un étalon majeur et à l'instauration du français comme langue d'État, comme langue de la République, comme langue de la Nation comme langue maternelle. Les procédés historiques d'homogénéisation et de centralisation diffèrent d'un cas à l'autre, selon le mode de diffusion et d'extension d'une langue. Mais il n'en reste pas moins qu'une langue majeure résulte toujours d'un procédé historique de prise de pouvoir. Pour Deleuze et Guattari, l'œuvre de William Laboff constitue ainsi la plus importante révolution épistémologique dans l'histoire de la linguistique. En fondant la sociolinguistique, qui est l'étude des usages sociaux d'une langue et, corrélativement, des variations qui l'affectent, variations et usages dont la langue est strictement inséparable sur le plan théorique et conceptuel, William Laboff n'invente pas simplement une nouvelle discipline théoriquement compatible avec la linguistique générale structurale mais il transforme en profondeur l'objet théorique même de la discipline. La linguistique ne porte plus sur une langue qui peut être analysée du point de vue autonome de la phonétique, de la syntaxique ou de la sémantique, comme si la pragmatique n'était qu'une quatrième dimension qui se surajoutait seulement aux trois premières. Mais la pragmatique, c'est-à-dire l'étude des usages sociaux menés à partir d'enquêtes empiriques de terrain, devient au contraire le cœur de la linguistique. Autrement dit, la sociolinguistique n'est pas une partie de la linguistique, ou une linguistique appliquée à l'usage social de la langue dans la parole des locuteurs, mais c'est toute la linguistique générale, chez William Laboff, qui devient une sociolinguistique, c'est-à-dire une pragmatique. L'objectif de ma communication consiste à montrer que les textes de Deleuze et Guattari de 1980 dans Mille Plateaux sur l'épistémologie de la linguistique inspirée de William Laboff et sur l'idée d'une nouvelle pragmatique de la langue explique rétrospectivement, en partie, comment la notion de littérature mineure, introduite cinq ans auparavant, en 1975, dans le livre sur Kafka, inscrit la politique dans l'usage littéraire du langage, et fonde ainsi une authentique politique de la littérature. Deleuze et Guattari cherchent en effet à montrer comment le sens politique de la littérature consiste à créer un usage mineur de la langue par des procédés esthétiques, Artistique et stylistique particulier, afin de contester l'usage majeur qui s'est imposé comme étalon de référence et comme usage social dominant. Ma thèse centrale est donc la suivante La littérature des minorités est une littérature de résistance parce qu'elle substitue un usage créatif mineur du langage à son usage communicatif majeur ordinaire. En mettant en œuvre ce que Deleuze reprenant Bergson appelle une fabulation créatrice, en produisant des, selon une expression qu'il utilise, des vacuoles de non-communication, et en instaurant une rupture avec les mots d'ordre du pouvoir dominant, mots d'ordre qui circulent dans un champ social donné, la littérature mineure participe, quoique modestement, dit Deleuze, à la création d'un peuple nouveau, c'est-à-dire à, à l'émergence d'une nouvelle subjectivité collective de résistance politique. Je procéderai en deux points. Dans un premier point, je me demanderai ce que signifie la communication et le mot d'ordre selon Deleuze et Guattari, en particulier dans Mille Plateaux. Et dans un second point, je me demanderai ce que signifie littérature mineure à partir de ces textes de Mille Plateaux sur la langue et le mot d'ordre. Pour Deleuze et Guattari, l'unité élémentaire du langage, disent-ils, n'est pas le signe, c'est-à-dire l'association d'un signifiant et d'un signifié, mais c'est l'énoncé. Or, l'énoncé ne communique pas une information, mais il transmet un mot d'ordre. L'ordre ne désigne plus, comme chez Austin, une catégorie de l'illocutoire, mais le trait intrinsèque de tout speech act. « De quelle façon, toutefois, demande Delos et Guattari, le mot d'ordre pourrait-il permettre de redéfinir l'acte de parole, de manière à en faire une fonction coextensive à l'ensemble du langage ?» Alors qu'Austin a fait de l'ordre... Une espèce seulement de l'illocutoire. Parmi les cinq classes d'illocutoire dégagées par Austin, dans Quand dire c'est faire, seule la classe des exercitifs paraît compor comporter les ordres. De quel droit dès lors faire du mot d'ordre le tout et la fonction essentielle de l'illocutoire, lui-même dimension essentielle de la langue dans sa totalité Je cite Deleuze Guattari La maîtresse d'école ne s'informe pas quand elle interroge un élève plus qu'elle n'informe quand elle enseigne une règle de grammaire ou de calcul. Elle enseigne, elle donne des ordres, elle commande. L'unité élémentaire du langage, l'énoncé, c'est le mot d'ordre. L'ordre ne se rapporte pas à des significations préalables ni à une organisation préalable d'unités distinctives, c'est l'inverse. L'information n'est que le strict minimum nécessaire à l'émission, transmission et observation des ordres en tant que commandement. Il faut être juste assez informé pour ne pas confondre au feu avec au jeu. Seconde citation que vous n'avez pas euh, sur, le, sur le tableau. Ce qui est difficile, disent Deleuze et Guattari, c'est de préciser le statut et l'extension du mot d'ordre. Il ne s'agit pas d'une origine du langage, puisque le mot d'ordre est seulement une fonction langage, une fonction coextensive au langage. Mais en quoi le mot d'ordre est-il une fonction coextensive au langage alors que l'ordre, le commandement, semble renvoyer à un type restreint de propositions explicites marquées par l'impératif. de citation. » Deleuze-Guattari, dans ce quatrième plateau, caractérise le concept de mot d'ordre par trois traits pour expliquer en quel sens il est une fonction coextensive à l'ensemble du langage et non pas seulement une espèce de speech act parmi d'autres. Je serai très rapide sur ces trois caractères du concept de mot d'ordre, car mon but n'est pas de commenter le remaniement de la théorie du speech act par Deleuze et Guattari, ce qui impliquerait une, une intervention à part entière, mais seulement de montrer que leur conception de la langue explique en partie le concept de littérature mineure. Premier point, le mot d'ordre est une présupposition implicite non discursive, inhérente à chaque énoncé. Deleuze et Guattari font référence au travail du linguiste Oswald Ducrot, qui distingue deux types de présuppositions, c'est-à-dire deux types de non-dits implicitement impliqués dans un énoncé qui est formulé, qui est dit. Les présuppositions implicites discursives d'une part, et les présuppositions implicites non-discursives d'autre part. Les premières, les présuppositions implicites discursives, sont des énoncés non-dits qu'il faut déduire par un acte discursif à partir des énoncés qui ont été dits. Le second, à l'inverse, sont, selon Ducrot, immédiatement comprises dans l'énoncé, sans démarche déductive ou discursive particulière. Ainsi, selon un exemple utilisé par Oswald Ducrot, pour comprendre les le présupposé du slogan « Il sait qui le défend, il adhère au syndicat X », donc imaginez un slogan d'un slogan syndicat, « Il sait qui le défend, il adhère au syndicat X », il faut un acte discursif et inférer que le syndicat X défend tel ou tel type de secteur particulier. En revanche, toujours selon un exemple de Ducrot, comprendre l'énoncé, il s'était imaginé que Pierre ferait le déplacement c'est immédiatement comprendre que Pierre ne s'est pas déplacé. Alors je suis un peu elliptique, sur, je, je, je m'en excuse sur le, le concept de l'eusoguatarien de mot d'ordre et sur leur réutilisation des différentes sources, mais pour Deleuze et Guattari, le mot d'ordre est un commandement implicitement compris, au sens où Ducrot parle de présuppositions implicites non-discursives, le mot d'ordre est un commandement implicitement compris de façon immédiate dans un énoncé. Comprendre la règle orthographique que donne un professeur, c'est comprendre que le professeur donne un ordre et qu'il faut lui obéir sous peine de punition. Comprendre une nouvelle ou une information dans un journal, c'est comprendre ce qu'il faut penser et ce qu'on doit croire. En second lieu, le mot d'ordre opère une transformation incorporelle. Toulouse et Guattari reprennent la distinction stoïcienne entre les mélanges corporels physiques ou états de choses et les prédications logiques qui attribuent des significations incorporelles aux choses. Les états de choses se mélangent entre eux, s'affectent corporellement et se modifient physiquement dans la durée concrète d'un processus causal. Mais les transformations incorporelles Attribue seulement un sens aux choses, dans une instantanéité de droit. Relayer un mot d'ordre, c'est opérer une transformation incorporelle instantanée aux états de choses, en leur attribuant un sens socialement codifié. Ainsi, selon un exemple que Deleuze et Guattari utilisent dans Mille Plateaux, l'énoncé léniniste « tout le pouvoir aux soviets » a d'abord pour effet d'isoler une avant-garde bolchevique coupée de la classe prolétarienne. Paradoxalement. Il redistribue le sens attribué aux corps sociaux et opère une coupure signifiante historique dans le champ social avant d'entraîner des modifications institutionnelles, physiques et corporelles. Les énoncés ne représentent pas la réalité sociale, mais ils interviennent sur elle. Sous certaines circonstances et dans certains, et dans certains agencements, les mots peuvent créer les choses. Enfin, troisièmement, le mot d'ordre est inséparable du discours indirect libre. Le discours indirect libre se présente comme un régime de discours anonyme, collectif et impersonnel. La fonction conceptuelle du discours indirect libre consiste à remettre en question le primat accordé à la subjectivité dans le langage par benveniste. Un « on parle » anonyme, une rumeur impersonnelle, un agencement collectif d'énonciation sans sujet, précède toujours le « je parle » subjectif, et toute structure d'intersubjectivité définie. Les énonciations individuelles ne font jamais que relayer, répéter et transmettre des énoncés anonymes, collectifs et impersonnels, toujours déjà dits dans le champ social. Le mot d'ordre se définit ainsi par son statut linguistique, présupposition implicite non discursive, son préopératoire, transformation incorporelle des états de choses, et son mode d'énonciation, discours indirect libre. Le mot d'ordre, c'est ce qui, dans un énoncé, nous dit implicitement quoi penser, quoi croire, quoi faire, quoi dire, quoi voir, quoi taire, comment sentir, de quelle façon réagir, etc. Il n'est pas un commandement explicite, mais un impératif implicite, qui passe en nous, malgré nous, en deçà de notre conscience et de notre volonté, dans tout ce que nous disons ou entendons quotidiennement, et que nous relayons sans toujours le savoir ou le vouloir. Les fonctions de domination, d'exclusion, d'interdiction, d'obligation, de ségrégation ou de distinction appartiennent ainsi à la langue plus essentiellement que celle de la communication, définie comme transmission de messages informatifs entre des interlocuteurs, interlocuteurs qu'on a méthodologiquement abstraits de leur position sociale, c'est la critique que Deleuze-Guattari adresse à la linguistique euh, euh, de Saussure ou ou de Chomsky, une critique que Deleuze et Guattari partagent avec Bourdieu. Il y a des formulations qui sont très très proches chez Bourdieu, dans « Langage et pouvoir symbolique, et chez Deleuze et Guattari. Ou plutôt, pourrait-on dire, il est possible de maintenir la conception traditionnelle du langage comme instrument de communication, mais à condition de redéfinir le concept de communication à partir de celui de mot d'ordre. La communication se définit certes comme la circulation, l'émission et la réception des informations, mais les informations renvoient au mots d'ordre dominant dans une société, et non pas simplement à des significations communes échangées par des interlocuteurs appartenant à une même communauté linguistique supposée socialement homogène. Parler, c'est communiquer, c'est-à-dire relayer, diffuser, transmettre, non pas des informations politiquement neutres, mais des ordres implicites, marqués par le pouvoir, qui ont toujours déjà été dits, et qui circulent anonymement dans un espace social donné. Parler, c'est parler pour quelqu'un, à sa place. Donc, on en parlait hier, tel que Deleuze reprend à Foucault, l'indignité de parler au nom de quelqu'un, de, de représenter. C'est parler pour quelqu'un, c'est relayer des ordres toujours déjà collectivement émis par d'autres. Mille et mille voix sont présentes dans une voix, dans chaque voix, disent Deleuze et Guattari, et c'est les transmettre à quelqu'un. Le mot d'ordre est relayé. La parole quotidienne, le plus souvent, est ainsi le relais du langage du pouvoir, des normes en vigueur dans un champ social donné, des règles et des commandements tacites auxquels il faut obéir. Toutefois, faut-il en conclure que tout usage du langage est condamné à faire circuler le pouvoir, à transmettre des mots d'ordre et à relayer les énoncés dominants Peut-on parler ou écrire sans faire circuler des ordres et sans parler à la place de quelqu'un d'autre de qui on prétend parler, mais qu'on réduit ainsi au silence en se substituant à lui Autrement dit, un autre usage du langage est-il possible, ou la parole, l'écriture, sont-elles condamnées à la redondance des mots d'ordre, à la représentation, qui réduit au silence ce qu'on prétend représenter. Peut-on brouiller la communication, insérer un bruit entre l'émission et la réception des mots d'ordre, et instaurer ainsi ce que Deleuze appelle des vacuoles de non-communication, pour rendre à nouveau la pensée possible et dessiner en creux l'éventualité d'une résistance au pouvoir. C'est le problème que Deleuze et Guattari posent à la fin du quatrième plateau, et que Deleuze formulait déjà dans un entretien de 1976 sur euh, Feu Jean-Luc Godin. Je cite, « Alors, comment arriver à parler sans donner des ordres, sans prétendre représenter quelque chose ou quelqu'un Comment arriver à faire parler ceux qui n'ont pas le droit, et à rendre au son leur valeur de lutte contre le pouvoir c'est sans doute cela, être dans sa propre langue comme un étranger, tracer pour le langage une sorte de ligne de fuite. » Fin de citation. Dans sa conférence de 1987 « Qu'est-ce que l'acte de création ?» et déjà implicitement dans mille plateaux, Deleuze oppose la communication, c'est-à-dire l'espace de circulation des mots d'ordre, à l'acte de création, qui possède un lien essentiel avec l'acte de résistance. Seule la création, c'est-à-dire l'anti-communication permet de brouiller la redondance ou de rendre la redondance des mots d'ordre ou de rendre impossible la circulation des mots d'ordre dominants en intercalant un bruit entre leur émission et leur réception. Autrement dit, la création esthétique permet de recréer de la pensée contre l'ordre établi en introduisant des ruptures signifiantes qui rompent la redondance des chaînes de mots d'ordre au sein d'un champ social donné. De la même manière, dans une lettre à Serge Danet, Deleuze distingue, selon une distinction trop schématique que Deleuze va dépasser et critiquer dans, dans ses livres sur le cinéma, euh, Deleuze distingue la fonction esthétique de l'image cinématographique et la fonction sociale de l'image télévisuelle. Dans, son, dans, dans sa lettre à Serge Danet, Deleuze explique que les flux d'images télévisuelles sont, selon Danet, des émissions de mots d'ordre anonymes, qui trouve des points de relais de diffusion et de transmission dans la parole quotidienne, dans le langage ordinaire. L'image cinématographique, à l'inverse, quoique captive de puissances politiques libérales ou autoritaires, mise au service de soft power impérialiste et inscrite dans une industrie culturelle capitaliste, l'image cinématographique, donc, a su néanmoins conserver une fonction esthétique et créatrice, porteuse d'une potentialité de résistance. L'image télévisuelle et l'image cinématographique s'opposent comme la communication et la création, la redondance des mots d'ordre et la pensée porteuse de résistance. Pour Deleuze et Guattari, il existe ainsi deux types de mots d'ordre distincts. D'une part, certaines transformations incorporelles participent au pouvoir. Je vais être beaucoup trop rapide sur ce point, on en a parlé un petit peu dans la communication précédente. Certains types donc, de transformations incorporelles participent au pouvoir, arrêtent le mouvement et, disent Deleuze et Guattari dans des textes très euh, mystérieux, distribuent la mort. D'autre part, d'autres types de mots d'ordre libèrent la vie, entraînent des lignes de fuite créatrices et se font vecteurs de résistance politique. Les mots d'ordre de résistance sont, disent-ils, des, je cite, « composantes de passage » plutôt que des « compositions d'ordre ». C'est-à-dire que ces mots d'ordre de résistance sont de la création, plutôt que de la communication, du bruit plutôt que des canaux d'émission et de réception d'impératifs sociaux, des ruptures signifiantes plutôt que des redondances qui relaient le langage des centres de pouvoir disséminés dans l'espace social. Ainsi, le langage, conçu comme transmission des mots d'ordre, est tantôt exercice du pouvoir dans son usage majeur ordinaire, et tantôt résistance au pouvoir dans son usage mineur esthétique. La critique de l'osoguatarienne de la linguistique, on le voit du point de vue d'une nouvelle sémiotique pragmatique des actes de parole, sur laquelle malheureusement je suis passé beaucoup trop rapidement et sur laquelle il aurait fallu s'apesantir beaucoup plus précisément, pour montrer comment ils lisent Benveniste, Ducrot, etc., comment ils reçoivent Austin à travers la médiation des linguistes français. Cette critique de l'oso-guatarienne de la linguistique permet en partie de comprendre rétrospectivement la fonction politique du concept de littérature mineure, dans le livre de 75 sur Kafka, mais aussi dans le texte de Deleuze de 77 sur le théâtre des minorités chez Carmelo Bene Un texte dont je ne parlerai malheureusement presque pas mais dans lequel Deleuze parle également de littérature mineure j'en viens ainsi à mon second point qu'est-ce que la littérature mineure dans Kafka littérature mineure Deleuze et Guattari définissent la littérature mineure par trois caractères ces trois caractères font en outre une opposition entre deux usages du langage. D'un côté, un usage extensif, représentatif et majeur, et de l'autre, un usage intensif, créateur et mineur. J'aurais pu multiplier les citations, mais toute cette distinction, cette opposition entre deux usages hétérogènes du langage, court dans tout le livre de Deleuze et Guattari, et en particulier dans le chapitre 3 intitulé « Qu'est-ce que la littérature mineure ?». C'est cette différence entre deux régimes hétérogènes d'exercice du langage, l'un de parole communicative, l'autre d'écriture créatrice, qui rend possible, me semble-t-il, une politique de la littérature de l'oso-guattarienne. Je cite, Les trois caractères de la littérature mineure sont la déterritorialisation de la langue, le branchement de l'individuel sur l'immédiat politique, l'agencement collectif d'énonciation. Autant dire que mineur ne qualifie plus certaines littératures, mais les conditions révolutionnaires de toute littérature au sein de celle qu'on appelle grande ou établie. C'est seulement la possibilité d'instaurer du dedans un exercice mineur d'une langue, même majeure, qui permet de définir la littérature populaire, littérature marginale, etc. Opposer un usage purement intensif de la langue à tout usage symbolique, ou même significatif, ou simplement signifiant. En premier lieu, donc, la littérature mineure repose sur je cite de Lozé un fort coefficient de déterritorialisation. » Une langue mineure n'est pas distincte de la langue majeure comme une langue régionale, un dialecte ou un patois se distinguerait d'une langue nationale. La langue mineure est un usage de la langue majeure qui l'arrache à ses différents étalons normatifs sur le plan stylistique. La territorialité d'une langue majeure, c'est l'ensemble des normes dominantes de syntaxe, de prononciation, d'accentuation, de distinction, de rythme et de mots d'ordre qui en font un étalon de référence ou un standard à partir duquel sont jugés, mesurés et hiérarchisés les écarts, les irrégularités ou les déviances. Le style d'un écrivain, c'est l'ensemble des écarts déviants qui creusent comme une autre langue dans la langue. Or, le style est inséparable de procédés linguistiques créateurs. Le procédé selon une notion que Deleuze utilise particulièrement dans Critique et Clinique, est le traitement opéré sur la langue. Deleuze cite parmi plusieurs exemples l'usage des interjectifs, des exclamations et des points de suspension chez Céline, par exemple. La syntaxe nouvelle, ou langue étrangère, est le résultat du procédé, c'est-à-dire l'écart creusé entre une langue majeure et une langue originale étrangère, mineure ou déterritorialisée. Écrire, c'est créer un style, c'est-à-dire inventer un procédé linguistique inédit, voyant ou caché, intentionnel ou non. Voyant dans le cas de Céline, peut-être plus caché dans le cas de Kafka, par exemple. C'est ainsi produire une syntaxe nouvelle, et c'est dès lors introduire comme une langue étrangère dans la langue. En second lieu, disent Deleuze et Guattari, dans une littérature mineure, tout est politique, alors que dans une littérature majeure, l'affaire individuelle... Je cite, l'affaire individuelle tend à rejoindre d'autres affaires individuelles, le milieu social servant d'environnement et d'arrière-fond. de citation. Deleuze et Guattari ne donnent pas d'exemple de littérature majeure dans leur texte, dans le chapitre 3 de Kafka Littérature mineure, chapitre qui est vraiment consacré à la définition de la littérature mineure. C'est sans doute que les littératures mineures et majeures ne renvoient pas tant à des catégories mutuellement exclusives d'œuvres littéraires. À des aspects esthétiques et linguistiques distincts qui peuvent peut-être cohabiter au sein d'une même œuvre. L'exemple de Kafka permet ainsi à Deleuze et Guattari d'opposer deux lectures différentes. L'une, psychanalytique, qui interprète l'œuvre romanesque kafkaïenne, c'est la lecture de Marthe Robert, comme une, lecture, comme une littérature symbolique et métaphorique, centrée sur les affaires personnelles, les tourments psychiques et les fantasmes individuels de l'auteur. L'autre lecture, politique, celle-là, utilise les romans de Kafka et les rapporte, sans métaphore ni symbole, à une extériorité, en dehors de l'espace du livre, pour décrire les pouvoirs politiques à l'œuvre dans un champ social, actuel ou possible, présent ou à venir. Il ne s'agit donc pas, à proprement parler, d'interpréter les signifiants du livre, lecture interprétative, mais il s'agit de faire se connecter le texte hors-texte, l'espace du livre à l'espace social, selon ce que Deleuze appelle une lecture intensive. L'écrivain mineur fait le diagnostic d'un champ social et constitue, il fait de la littérature, une symptomatologie ou une clinique des agencements politiques révolutionnaires ou conservateurs, présents ou à venir, actuels ou virtuels. Enfin, dans une littérature mineure, troisième caractère, énoncé par Deleuze et Guattari, tout prend une valeur collective. Le texte littéraire n'est pas un ensemble d'énoncés renvoyant à un auteur, défini comme sujet d'énonciation, mais l'écrivain, quoique travaillant dans la solitude, se démultiplie, se pluralise et se dissout dans l'extériorité d'un champ social pour faire parler mille voix qui n'ont pas le droit à la parole. Or, pour Deleuze et Guattari, le paradoxe de la littérature, je pense que c'est l'un des points les plus importants, et qu'elle est l'expression d'un agencement collectif d'énonciation qui n'existe pas encore. C'est la première citation que vous avez sur le tableau. Il n'y a pas de sujet, il n'y a que des, des agencements collectifs d'énonciation, et la littérature exprime ces agencements dans les conditions où ils ne sont pas donnés au dehors, et où ils existent seulement comme puissance diabolique à venir, ou comme force révolutionnaire à, con, à, à construire. Puissance diabolique à venir, donc le fascisme, le nazisme ou le stalinisme. Alors que les, donc le, pour Deleuze-Guattaris, le, le paradoxe de la littérature, donc, est d'exprimer un, un, un agencement collectif d'énonciation dans les conditions où il n'existe pas encore. Alors que les mots d'ordre du pouvoir sont relayés sur le mode du discours indirect libre et renvoient à un agencement collectif d'énonciation préexistant, les énoncés de la littérature constituent une machine littéraire ou une machine d'expression qui renvoie à des agencements collectifs d'énonciation potentiels et non actuels non préexistants plutôt que déjà formés. Des agencements collectifs qui vont être créés ou sont à créer. L'usage mineur du langage dans le texte littéraire n'est donc pas moins collectif que l'usage majeur du langage dans la parole communicative, qui relaie les mots d'ordre dominants. Mais le premier collectif, celui de l'usage mineur du langage, renvoie à un peuple révolutionnaire potentiel qui reste à inventer, plutôt qu'à un collectif actuel soumis au pouvoir. Cette situation linguistique particulière et paradoxale de la littérature, constituée un agencement collectif d'énonciation mais dans les conditions où il n'existe pas encore, permet d'expliquer quelle est la fonction politique de la littérature, selon Deleuze et Guattari. Dans son texte sur Carmelo Bene, Deleuze s'efforce de substituer au théâtre politique de la lutte des classes, d'inspiration marxiste chez Brecht, un théâtre politique des minorités et de la variation continue. J'en parle pas, là aussi ça mériterait... Un, un, un papier à part entière. Deleuze demande ainsi, dans ce texte, en quel sens la littérature possède une fonction politique sur le plan pratique, à l'extérieur du livre. Je cite Deleuze, « À quoi ça sert à l'extérieur, puisque c'est encore du théâtre, rien que du théâtre À quoi ça sert à l'extérieur ?» La littérature, roman ou pièce de théâtre, joue un rôle pratique et politique extérieur à l'art, dans la mesure où elle contribue modestement, dit Deleuze, à faire émerger un peuple c'est-à-dire à opérer une fabulation créatrice. Je cite Deleuze, un extrait de Pour Pourparler, le peuple, c'est toujours une minorité créatrice, et qui le reste, même quand elle conquiert une majorité. Les plus grands artistes font appel à un peuple et constatent que le peuple manque, formule qui revient régulièrement chez Deleuze. Malarmé, Rimbaud, Clé, Berg. L'artiste ne peut que faire appel à un peuple, il en a besoin au plus profond de son entreprise. Il n'a pas à le créer et ne le peut pas. L'art, c'est ce qui résiste. Il résiste à la mort, à la servitude, à l'infamie, à la honte. Mais le peuple ne peut pas s'occuper d'art. Comment un peuple se crée Dans quelle souffrance abominable Quand un peuple se crée, c'est par ses moyens propres, mais de, mo mais de manière à rejoindre quelque chose de l'art, ou de manière que l'art rejoigne ce qui lui manquait. Il y a une fabulation commune au peuple et à l'art. Il faudrait reprendre la notion bergsonienne de fabulation pour lui donner un sens politique. Je cite un autre passage de Deleuze dans l'Image-temps. Deleuze dit la chose suivante. « Il faut que l'art participe à cette tâche, non pas s'adresser à un peuple supposé, déjà là, mais contribuer à l'invention d'un peuple. Au moment où le maître, le colonisateur, proclame « il n'y a jamais eu de peuple ici », « Le peuple qui manque est un devenir, il s'invente, dans les bidonvilles et les camps, ou bien dans les ghettos, dans de nouvelles conditions de lutte auxquelles un art nécessairement politique doit contribuer. » Chez Bergson, la fonction fabulatrice, dans les deux sources de la morale et de la religion, désigne l'activité de l'élan vital créateur dans le social, c'est-à-dire l'effet de l'instinct dans l'intelligence à travers les créations de l'imagination. Le vital est à la racine du social et en explique la dimension créatrice. Or, lorsque Deleuze évoque la fabulation créatrice et qu'il tente de reprendre cette notion bergsonienne pour lui conférer une signification politique, c'est pour substituer au couple de la classe en soi et de la classe pour soi et de la problématique du prolétaire qui doit prendre conscience de sa situation économique objective et rationnelle, c'est pour substituer à cette question donc la problématique d'un peuple virtuel ou d'un agent collectif politique, porteur de nouveaux modes de résistance, devant être créé dans le champ social. On ne peut plus supposer, déjà donné tout fait, dans les conditions objectives et sociologiques de l'économie, l'agent collectif susceptible de résister au pouvoir et de constituer un mouvement révolutionnaire. On ne peut plus supposer le sujet de la révolution déjà donné conceptuellement, sous la figure du prolétariat. L'agent révolutionnaire doit au contraire être créé comme radicalement nouveau. L'art, l'art mineur, appelle un peuple qui n'existe pas encore, c'est-à-dire une minorité collective qui doit être créée. Et le peuple ou la minorité, en se créant à travers les souffrances de l'histoire, relaie et complète l'art. Ainsi, chez Whiteman, chez Melville ou chez D. H. Lawrence, l'écriture du fragment est inséparable du problème de l'invention de l'Amérique comme creuser des minorités et comme société démocratique des camarades. Chez DH Lawrence, comme chez Whiteman, en dépit des critiques que Lawrence adresse à Whiteman, le problème politique est celui d'une société américaine faite de relations et de connexions entre morceaux hétérogènes qui ne se résorbent dans aucune unité ni aucune totalité supérieure et englobante. Chez Henry Miller, ou chez Thomas, chez Thomas Wolfe, ou chez Jack Kerouac, l'autobiographie individuelle exprime la littérature mineure, populaire et collective de l'homme moyen du bohème ou du bitnik L'autobiographie est alors critique visionnaire du monde social par un moi fragmenté, éclaté et dissous, de sorte que l'individuel, on, on le voit bien chez, chez, chez Kerouac ou chez Miller, l'individuel rejoint immédiatement le collectif politique. Alors je passe, j'avance un peu rapidement, je passe à ma conclusion, faute de temps. La politique de la littérature mineure, montre comment le langage est toujours déjà pris dans l'usage extensif, représentatif et majeur du langage, inséparable du régime du mot d'ordre et du pouvoir, do du pouvoir politique dominant. Mais elle fait aussi voir de quelle façon, à l'inverse, la création littéraire parvient à libérer un autre usage du langage, intensif, créateur et mineur. Les procédés littéraires, stylistiques et artistiques qui introduisent esthétiquement la variation dans le système d'une langue, inscrivent en même temps la résistance politique dans l'usage du langage. La politique de la littérature de l'eau-guattarienne dépend ainsi d'un usage du langage particulier, esthétique et non représentatif, mineur et non majeur, intensif et non extensif, créatif et non communicatif. Pour reprendre les séries d'oppositions qui, qui parcourent Kafka littérature mineure. Nous sommes toujours déjà pris dans des flux d'images et de clichés véhiculés par le capitalisme, transmis dans des canaux de communication, relayés par les arts de masse et enregistrés dans nos corps. Le problème de la littérature, de la peinture et du cinéma consiste à créer et à faire proliférer des vacuoles de non communication dans l'espace social, c'est-à-dire à arracher le signe écrit, le son, l'image visuelle au régime du cliché, du fantasme, de l'ordre et de la bêtise, pour donner à sentir et à penser autrement. Le problème de la littérature, et de savoir comment rendre possible un usage intensif mineur du langage qui soit capable d'arracher la langue au règne du mot d'ordre et de la bêtise sociale pour le mettre en rapport avec son dehors. J'avais prévu une petite discussion avec euh, l'interprétation que Jacques Rancière propose de Deleuze et de la question de la littérature dans son texte Deleuze-Bartelby et la formule littéraire. Je ne sais pas si j'ai le temps. Je crains que, éventuellement, ça fera peut-être l'objet d'une ouais. question. d'accord. Euh, je vous remercie donc de votre patience ah, et de votre attention. Donc vous concluez comme ça Je conclue comme voilà, ça. Bon, merci beaucoup. Merci. Bien, Thomas, merci pour euh, cette grande traversée. On retrouve évidemment beaucoup d'écho dans ces années 80 avec d'autres auteurs sur euh, pour qui effectivement cet usage mineur de la langue, et euh, eh bien, vient... Euh, euh, permet de, de, de réinvestir la littérature hein, puis on pense simplement par exemple à la leçon inaugurale de Barthes hein, euh, avec la question d'une langue fasciste euh, mais je laisse peut-être la place euh, à des questions qui... du public peut-être une question Marie, nous parler un peu de Merci Marie, merci beaucoup. Oui. oui, oui, oui. Bon, tant qu'à faire, j'aurais pu lire ce que j'avais prévu. Mais... Bah voilà. Mais, euh... Disons que euh... le texte que, que, que Jacques Rancière a consacré à, à, à, la, à la littérature chez, chez Deleuze porte sur le texte de Deleuze sur Bartleby, sur Melville, sur Whiteman, et euh, alors on voit dans, cette, euh, alors dans, dans, ce, dans ce dernier extrait euh, qui, qui, qui, qui conclut le texte de Jacques Rancière sur Deleuze euh, que euh, finalement la littérature mineure ne parviendrait pas à dégager une, une authentique politique de la littérature et euh, j'ai simplement l'impression, enfin je, je comprends différemment les références de Deleuze à euh, toutes ces références de Whiteman, de D.H. De White de, de Lawrence ou, euh, ou de Melville sur la, la question de la société des frères. Et euh, je, je voulais simplement dire que euh, Deleuze ne me semble pas reprendre à son compte euh, l'utopie chez Whiteman ou chez, chez, chez Melville d'une société des frères, d'une société des minorités, des minorités hétérogènes pour réactiver quelque chose comme une, une utopie américaine. Mais Deleuze réfléchit sur la façon dont, en dépit de euh, l'expérience de l'échec de la révolution américaine, en dépit de ce qu'est devenu l'Amérique, c'est-à-dire... Foyer, le foyer du capitalisme mondial et de l'impérialisme euh, comment ces textes de Whiteman, de Melville ou de Lawrence parviennent malgré tout et comment ces textes sur la fraternité parviennent malgré tout à euh, avoir une signification politique euh, aujourd'hui et il me semble que Deleuze ne veut absolument pas dire que, euh, eh bien, il, ne veut, il ne veut absolument pas penser euh, euh, la politique de la littérature à, simplement à travers la notion de fraternité entendue au sens où le faisait Whiteman ou, ou Dietz Lawrence mais je pense qu'à travers cette question de la fraternité il faut entendre euh, l'exigence, ou en tout cas l'appel à un nouveau collectif de résistance constitué euh, d'alliances transversales entre des minorités par distinction d'avec le modèle marxiste euh, au fond euh, d'un un parti unificateur qui, euh, qui, qui, euh, qui centraliserait et qui organiserait le prolétariat en lutte. Et je pense que c'est cette question, cette question du, du sujet de la révolution, le, le, la, la question de, de l'agent collectif susceptible d'entreprendre une action de résistance politique, politique qui intéresse Deleuze et euh, Deleuze s'intéresse à cette opposition entre, d'un côté, des luttes qui seraient centralisées par des, par des organes unificateurs, un syndicats ou partis, et des luttes transversales entre minorités. C'est ça qu'il faut entendre, je pense, à travers euh, les textes de Deleuze euh, sur, sur Whiteman ou sur Melville, et sur la question de la fraternité des camarades chez, chez, chez Whiteman et chez Melville. Euh, voilà la, la politique de la littérature dégagée dans la littérature américaine selon Deleuze, euh, aujourd'hui, euh, si, si on médite, si on, si on accepte l'échec de la révolution américaine, ne consiste pas en cette utopie de, de fraternité, mais en, en, en la réflexion et, et en, en, en un appel pour un, un agent collectif de résistance nouveau. C'est comme ça que je comprends euh, la dimension politique, ou euh, euh, c'est comme ça que je comprends la façon dont Deleuze décrit la dimension politique de la littérature. Bien on a deux minutes On a encore Ouais Deux minutes pour si une vous avez pas de questions, moi je veux bien poser une question. Oui je ne sais pas si. Euh... Mais en. en... Bon, c'est vrai, c'est bien d'avoir rappelé le texte de, de Barthes sur la langue fasciste et tout ça. Ça paraît tellement dogmatique <rire> euh, et tellement daté. Enfin, pardon, je ressens comme ça, moi, ça. Euh... Car si on pouvait désigner comme ça l'agent du pouvoir, hein, au fond, euh, on pourrait lui dire « merde ». Et le problème, c'est que... Euh, euh, le, et, et de ce fait, c'est vrai que du coup, je suis, je suis plus en sympathie avec la conception. Et pourtant, euh, Jacques ainsi oui. solidé, voilà, pour le pouvoir, c'est pas la conception de la politique. Mais je, je, quand, quand j'entends je, je, la, la conception Foucauldienne du pouvoir... Et, et, et l'idée qu'il n'y a pas de lieu du grand refus, euh, l'idée qu'on est dans, pris dans des rapports euh, de force, euh, la pensée de la résistance comme les corps qui, est effectivement, euh, enfin les corps de la folie, là, oui, elles, elles, elles, elles prennent des lignes de fuite, et c'est des... ça me semble plus... je ne sais pas comment dire... Euh, on peut encore communiquer peut-être avec cette conception-là euh, du, du, du pouvoir. Euh, D'un côté, je trouve ça très. Enfin, j'entends ça, mais après, euh, ce, euh, de jeu, ce serait dogmatique, peut-être. Et puis de l'autre côté, très, euh, très méprisant en fait. Très méprisant. Euh, euh, su, su, par exemple, la télé, le cinéma, après tu as dit qu'il allait. Euh, euh, critiquer ça mais mais euh, bon moi je sais pas pourquoi peut-être parce que je, je, je, je, je suis avec un, un prologue prolo, euh, donc oui, je peux regarder aussi, des trucs ouais. à la télé que je regardais pas avant mais j'ai l'impression que dans le tra traitement de l'image qui peut être fait à la télévision il peut y avoir euh, euh, et je suis pas sûr qu'effectivement c'est sûr ça appelle à un peuple je prends un exemple c'est très vulgaire tout ça mais tu sais, peut-être tu regardes même pas ça, toi, forcément. Euh, le capitaine Marlowe, avec Catherine Maziro. Je, <rire> ouais, je euh, confesse euh, mon ignorance. <rire> bon, mais. Donc, il peut y avoir des. Enfin, pour moi, c'est beaucoup plus euh, euh, ambigu que, que, que, que cela. Et, et si la politique de la littérature, c'est un tel embrigadement, euh, où est la disposition pour entendre quelque chose Où est. Euh, euh, mais bon, voilà, je, moi, je dis ça, je ne sais pas, ça n'a rien à voir avec le fait que ce que tu dis correspond, à mon avis, à ce que euh, le texte dit, au moins à, à un premier, même à un deuxième niveau, peut-être même à, à, à un troisième, je ne le remets pas du tout en question. Mais euh, euh, la, la situation de parole, quand tu, quand tu dis cela, euh, ça, ça, ça fait une espèce de... Ben, mais peut-être c'est mon, mon sentiment, j'ai peut-être euh, tort. Euh, et je, je veux bien le, le confesser euh, enfin je ne sais pas si confesse mais bon <rire> why not euh, voilà mais est-ce qu'il est possible de dire ce que, ce, que, ce que Deleuze dit ou ce que tu dis que dit Deleuze d'une manière euh, qui ouvre en réalité euh, des, des espaces euh, esthétiques qui, qui ouvre une brèche à l'intérieur peut-être ce qu'on entendait tout à l'heure avec... Euh, parce que Effectivement, si, si vraiment on n'entendait que des mots d'ordre, que le langage commun ou le langage majeur, c'était des mots d'ordre, on pourrait les désigner et, et, et on ne les subirait pas. Et en fait, on s'aperçoit seulement, quand on fait, quand on, comment dire, dans les situations de communication, quand on n'est pas là au bon moment, que ces, ces normes ou ces trucs... Eh ben, on n'était pas à la hauteur de ce que le langage exige de nous. C'est le langage, pas la littérature. Je croyais beaucoup plus que ça dans le langage, même dans la langue. Mais bon, voilà, je, Moi, mais peut-être parce que je suis pas bonne Deleuzean, hein, et c'est grave pour toi, <rire> <rire> mais, mais, mais voilà. Mm. Euh, ce que je ressens, c'est ça, c'est me dit, voilà, qu'est-ce que c'est daté, qu'est-ce que c'est terroriste euh, euh... Est-ce que c'est qu -ce est terroriste je ou théoriste ouais, Terroriste, j'ai dû jouer. les deux. <rire> Ah ben c'est peut-être qu'inversement, j'ai trop l'habitude du texte pour me rendre compte d'à quel point il peut y avoir quelque chose de terroriste là-dedans, puisque chaque écrivain a sa manière de faire émerger une pensée. Jack Kerouac, ça va passer par, par les grands espaces et par cette écriture, ce, ce flux d'écriture, un peu jazz, qui va créer une esthétique... Ouais, moi, euh, je parle de Deleuze, hein. pas de ouais. Kerouac... Oui, ouais, ouais, mais Deleuze euh, parle euh, de tout ça, je veux dire. Pas, vrai, Deleuze parle de Kerouac, de Miller... Il en parle très bien, je n'ai pas de, de, de, de, de, Donc, de problème là-dessus. Euh... Mais c'est le, le, le descriptif qui me cloue en fait. Mais encore une fois, peut-être je. Je... Et je ne sais pas comment, bon, tu... euh, que, comment répondre. Moi je trouve ça très intéressant de, de, de simplement de dégager. Ben, j'ai évacué toute une confrontation à Bourdieu que j'avais prévue au début et finalement j'ai décidé de ne voilà, de, de, de, de pas parler de ça parce que j'étais déjà trop long. Mais euh, bon et Guattari et Bourdieu, un peu, euh, même, un, un peu au même moment, euh, ont, euh, tous les deux, euh, ont, ont tous les trois euh, proposé une, une réflexion sur. Euh, les, les, les, les angles morts qu'il pouvait y avoir dans certaines théories linguistiques euh, et sur certains présupposés épistémologiques qu'on pouvait avoir chez Saussure, par exemple, et vraiment quand voilà, le, le, le couple Saussure-Chomsky, euh, Saussure alors est-ce qu'il vise bien de Chomsky Je sais pas, mais le couple Saussure-Chomsky revient vraiment aussi bien chez Bourdieu dans ce que Parler veut dire que chez Deleuze et Guattari, avec des formulations, des arguments, des, des types d'arguments qui sont extrêmement proches, et cette manière de réinscrire la question du pouvoir. Euh, comme euh, la, la question de l'usage social et, et du pouvoir euh, comme dimension intrinsèque de la langue me paraît euh, tout sauf terroriste et me paraît simplement euh, importante pour pouvoir penser aussi qu'est-ce que c'est que la langue et euh, la langue n'est pas simplement... Euh, ce qui unifie une communauté linguistique, la langue est euh, traversée, elle est, elle est divisée, elle est, euh, elle est traversée par des oppositions internes par une communauté sociale qui est traversée par des, par des divisions. Donc à partir de là, j'ai bien du mal à voir en quoi il y a du dogmatisme ou, euh, ou du terrorisme. C'est simplement une manière de montrer que euh, c'est peut-être le, le, le, le, le, le concept de mot d'ordre qui, qui, qui produit cet effet-là, ou le fait qu'à travers chaque énoncé, selon eux, il y a un mot d'ordre qui est véhiculé. C'est peut-être là que se trouve la gêne, alors que peut-être que chez Bourdieu, avec, la, la, la, avec sa sociologie, on a, on a des, des descriptions que tu trouverais peut-être plus subtiles ou plus fines, je ne sais pas. Mais moi, j'ai bien du mal à voir en quoi ce geste théorique qui consiste à dire que bon, ben, la langue n'est pas simplement cette communauté linguistique unifiée dont parle Saussure, et euh, cette langue, elle est, elle est traversée par des usages sociaux euh, divers, comme le montre euh, William Laboff, Enquête empirique euh, de terrain à l'appui. J'ai bien du mal à, à comprendre en quoi euh, c'est si, euh, est si euh, prom, tu vois, terroriste que cela. Et, et à partir de cette conception euh, d'une langue euh, socialement plurielle, se demander comment on peut faire usage de la langue dans un, dans un, dans un, dans un sens esthétique pour... Euh, pour, euh, pour échapper à, à ces mots d'ordre qu'on qu qu entend continuellement. Euh, et, et encore aujourd'hui, je veux dire, c'est compliqué de dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas des mots d'ordre qui, qui nous traversent constamment, qu'on entend constamment. Genre, bon, il faut s'adapter, Barbara Stiegler tu vois, bon, ça, je veux dire, c'est quand même, euh, non, ça, ça, ça, ça nous tient encore, hein, ce genre de mots d'ordre. Donc, euh, comment recréer de la pensée contre ça Et c'est ça la tâche de la littérature, ou en tout cas, c'est ça la force de la littérature plutôt que la tâche. Donc, moi, j'ai voilà, du mal à, voilà, à comprendre cet affect de. Je ne sais pas si je réponds bien ou mais... Très bien. Oui Ce n'est pas une question, c'est plus une remarque, je pense, mais moi, je ne suis pas du tout familier du test. Pour rebondir sur cet affect, euh, c'est vrai que ça m'a plus donné le sentiment que c'était euh, une fatalité. J'y trouvais moins un outil d'émancipation dans en fait. enfin, cette façon de concevoir les mots d'ordre euh, finalement le fait qu'on euh, va être. Euh, intimé à comprendre quelque chose, mais finalement, euh, la valeur pragmatique de la langue, du langage, vient nous ordonner à saisir le contenu informatique de quelque chose, ou c'est un moment ou un autre, Donc c'est vrai que ça peut être assez... ça peut abattre un petit peu, faire écraser par la structure. Non, parce qu'il y a des mots d'ordre de résistance les mots d'ordre de résistance, et j'ai peut-être, c'est probablement, une, dans ce cas, un défaut de ma présentation, j'ai peut-être trop insisté sur le, le, le mot d'ordre qui émane d'un centre de pouvoir ou d'un mot d'ordre dominant, mais il y a des mots d'ordre de résistance chez Deleuze-Guattari, et, et c'est cette hétérogénéité, justement, entre les différents types de mots d'ordre dont j'ai essayé de parler. Mais est-ce que tu des limites, par exemple, dans les possibilités esthétiques que ça propose enfin, Je ne sais, sais pas si l'ironie, par exemple, soit... Du est juste... Alors peut-être que ça peut ouvrir une réflexion et peut-être aussi une réflexion pour Thomas pour une prochaine <rire> présentation. Parce qu'on a à peu près une intervention, enfin trois quarts d'heure de retard déjà. Donc euh, pardon de, de revenir, euh, voilà, de, bah, Mais Thomas, merci beaucoup pour.. Euh, en tout cas, ça a suscité un débat, oui, ce oui. qui est déjà. <rire> Thank you.